Euh, quand j'avais 15 ans, et ben, je vendais ça. Oui. c'est en 1973, une relique, c'était pour, euh, pour les, les, les petits animaux. Moi, je vendais des choses comme ça. Et maintenant, ben, je vends des grands-mères. Et ben voilà, euh, mes chers compagnons euh, de l'école créprilorique. loroïque mon inspiratrice, c'est elle, ma maman. Quel oui. âge as-tu, la petite mère euh, Je ne sais pas. Euh, je crois que j'ai 95 ans. passé enfin, même, hein, 95 ans et demi. Ben, presque. Ouais. Ouais. donc il te oh. reste combien 30 ans à faire encore Oh, je ne crois pas quoi, mais enfin on quoi, verra bien on verra hein bien <rire> <rire> euh, oui et je suis contente que mon fils a pris la succession ah. voilà. tu n'as jamais fait une crêpe menteuse c'est ta non, mère qu'on faisait <rire> pour pas <le> dire <rire> donc, et, donc, voilà c'est ma petite mère des fois je l'évoque la Juliette Leroïque, c'est elle, voilà, 95 ans, ça tient, ben voilà, c'est le rocher en breton, donc vous voyez un peu, hein? voilà. alors, pourquoi je fais ces petites vidéos, ben, on la loue, on la vend pas, hein? on la garde parce qu'elle est trop mignonne, mais si vous voulez une grand-mère pour les vacances, Noël, etc., tu prends combien, toi, hein? combien tu prends pour la location, si je t'envoie dans une famille, rien du tout, faut qu'ils te nourrissent, hein, oh. raconte des bêtises, ton fils, hein, oh. Oui, ouais, bah, ça fait rien, c'est dans son caractère, et puis je crois que ça lui, ça lui va bien. Qu'est-ce qui me va bien Le caractère que tu as, et tu es toujours <rire> plein d'humour. Oui, ça, ça... Mais ça, ça. ça euh, sans me banter, je, des fois, je, je pars aussi, moi, hein, j'ai oui. pas ma langue dans ma poche. Quand t'es saoul. <rire> bon, c'était une petite vidéo, voilà, c'était ma petite mère, donc... Euh, Madame Loroïque, c'est elle. Voilà. Mais regardez, les petits chats bretons, comme ils sont beaux. Oui, autrement, est... des fois, elle est <rire> un peu pété. Hein. Bon, alors, on leur dit au revoir, ouais, petite mère hein ouais, on, ouais. Le... on leur dit au revoir euh, Oui. Au re leur... revoir. <rire> alors, voilà. Alors, ça, voilà. Il ne faut pas lui donner un bout de torchon, n'importe quoi, parce qu'elle est toujours en train de plier. Ce qui a le don de m'énerver, mais bon. Hein bon, allez. Salut, les amis. Au revoir.